Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'ai mis du temps... À filmer. Je sais que vous êtes nombreuses à, à, à, à attendre celle-ci, vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, beaucoup de personnes m'ont demandé « Hasna, tu ne nous as pas partagé ton retour d'expérience sur ABCDR, qu'est-ce que tu fais avec tes filles finalement, est-ce que tu es encore au CNED ?» etc. » Donc je vais euh, aujourd'hui partager avec vous euh, euh, l'expérience qu'on a eue chez ABCDR. Donc ABCDR c'est un organisme qui propose un accompagnement à l'instruction en famille. Voilà, donc euh, j'ai pris des notes, hein, j'ai tout préparé et tout ça. On n'est pas resté longtemps, on est resté finalement un trimestre. Les filles ont commencé en septembre et on a, on a arrêté euh, après les vacances de décembre puisque euh, à Singapour, l'école commence en janvier. Et donc euh, nos filles euh, sont inscrites maintenant dans une école internationale. Et donc euh, depuis le mois de janvier, elles ne peuvent plus suivre les cours d'ABCDR, puisque vous savez qu'il y a un décalage horaire entre la France et Singapour, 6 h euh, euh, en été, 7 heures en hiver, donc euh, ça, ça, ça nous convenait euh, puisque euh, euh, l'année dernière les filles euh, allaient à l'école que le matin donc de 8h à 13h ce qui leur permettait de suivre euh, le, les cours euh, voilà les cours dispensés par euh, abécédaire l'après midi quand elles revenaient. donc là maintenant qu'elles sont en full day vraiment où elles, elles vont toute la journée à l'école elles rentrent à 4h30 à 16h30 c'est juste plus possible donc c'est pour ça qu'on a arrêté donc voilà Donc je vais tout simplement partager avec vous euh, euh, notre expérience alors déjà en introduction j'ai mis pourquoi ABCDR. comme je vous disais on recherchait un organisme beaucoup plus proche d'une école présentielle euh, et euh, c'est une abonnée en fait qui m'a parlé d'ABCDR, je connaissais pas du tout, euh, vraiment du tout. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet, euh, je suis sur, le sur leur site internet. Ensuite j'ai eu trois entretiens, trois longs entretiens euh, durant lesquels j'ai pu poser mes questions, etc. À côté de ça, on, a fait, on avait des entretiens avec d'autres organismes qui proposent aussi de, de, de, un accompagnement en, en, à l'instruction en famille. Euh, mais finalement, on s'est arrêté sur ABCDR euh, parce que voilà, j'ai eu pas mal de retours, Donc, de, comme je vous disais, d'une abonnée qui m'a mis en lien avec une autre personne qui avait ses enfants inscrits là-bas, qui m'a aussi donné euh, son, son, son retour. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas, euh, en sachant que... Euh, et je vais venir directement en fait à, à, au point numéro 2, c'est-à-dire la présentation d'ABCDR. Je pense que l'élément qui a fait qu'on a choisi cet organisme, c'est qu'il propose en fait les socles de l'éducation nationale. Donc, en fait votre enfant aura les, euh, les, les mêmes euh, matières en fait les mêmes enseignements qu'un enfant qui va euh, en, en école présentielle et donc ça c'est vraiment ce qui nous intéressait donc les filles avaient du français des mathématiques de l'art ce que j'ai bien aimé aussi c'est que c'est que euh, ils mettent beaucoup l'accent sur la, la culture Donc vous avez des visites virtu virtuelles des sorties physiques qu'on n'a pas pu faire puisque vous savez qu'on est à singapour ça vraiment c'était un, un, un point qui est important pourquoi je, je, je précise ça c'est qu'il y a des, euh, des organismes en fait qui ne proposent pas ce socle commun vraiment c'est un point important de, de, de regarder le, le, le, le socle qui est proposé parce que votre enfant euh, va, va passer un jour des diplômes nationaux et donc les diplômes nationaux ben, le programme c'est celui d'éducation nationale donc c'est vraiment important que, que la structure que vous allez choisir propose en fait le socle de l'éducation nationale la deuxième chose c'est le statut alors euh, ABCDR sont, euh, sont en attente en fait de, de, de, de leur statut RNE alors j'ai ici mon petit google pour vous expliquer euh, et je vais vous donner la définition pour vous expliquer en fait pourquoi c'est important de de connaître le statut aussi de l'établissement, donc le code RNE. Chaque établissement scolaire reconnu par l'éducation nationale possède un code unique inscrit dans le répertoire national des établissements. Donc en fait c'est une demande qu'on fait auprès de l'éducation nationale pour avoir une reconnaissance. Et donc pour avoir ce code RNE, l'éducation nationale va checker deux choses. En fait ils vont checker les enseignements qui sont donnés pour voir si c'est en accord avec les enseignements de l'éducation nationale. Et la deuxième chose c'est qu'ils vont checker aussi les diplômes des enseignants. Donc je trouve que c'est un gage de qualité quand même euh, et de transparence finalement, de, de, de, de, de, de, en tout cas de choisir un organisme qui s'inscrit dans cette démarche là donc voilà comme je vous disais c'est en attente euh, voilà alors euh, l'autre chose que j'ai noté c'est la, les langues tout ça c'est en fait les, euh, les critères en tout cas euh, qui, qui à nos yeux étaient importants et qui ont fait qu'on a choisi euh, ABCder la langue puisque euh, ce que j'ai bien aimé c'est que qu'il propose en fait donc euh, des cours d'anglais mais il propose aussi des cours d'arabe c'est vraiment un apprentissage linguistique c'est à dire c'est un apprentissage de la langue et c'est en immersion totale avec euh, par exemple pour l'arabe c'était avec une profs euh, basé en Égypte, donc c'est vraiment que de l'arabe euh, voilà malheureusement comme je vous disais vraiment je regrette euh, les, les filles étaient perdues au départ mais elles ont vraiment euh, commencé à, à, à prendre un rythme et c'est vrai que l'immersion on l'a vécu ici à Singapour en arrivant on, on connaissait pas un mot d'anglais mes filles ne connaissaient pas un mot d'anglais finalement euh, grâce à l'immersion totale ben elle, elle, voilà aujourd'hui elles elle comprennent et elles arrivent à, à s'exprimer euh, vraiment euh, couramment en anglais donc voilà donc en gros euh, ça c'est les raisons pour les pour, pour lesquelles en tout cas on a choisi euh, abcdr alors concrètement Heureusement que j'ai ça, sinon franchement ça partirait dans tous les sens. Concrètement en fait ce qui se passe c'est que vous devez faire une inscription. Donc avant l'inscription vous avez d'abord un entretien. Une fois que vous avez fait l'entretien, vous faites l'inscription. Quand l'inscription en fait, est faite, vous avez un entretien, euh, l'enfant en fait a euh, une sorte d'évaluation, euh, de test pour voir en fait son niveau. Donc euh, pour situer son niveau, donc moi les filles elles ont fait un test avec la, la maîtresse et euh, euh, pour vérifier en fait qu'elles avaient bien le niveau CE1. Voilà, alors ensuite il y a eu la rentrée préscolaire, préscolaire. Euh, comme pour toute école, tout s'est fait en fait sur Zoom, mais euh, vous avez donc euh, la, la, la réunion de pré-rentrée avec la principale, avec la, avec la maîtresse, avec les parents, vous pouvez poser vos questions, etc. Vous avez tout qui est expliqué, etc. Voilà, et ensuite vous avez la rentrée donc en septembre, voilà. Donc euh, voilà en gros, alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que ABCDR, c'est un, un, un organisme d'accompagnement, d'accord Donc, ça, va, ça ne va pas remplacer, en fait, le suivi aussi que vous allez faire avec vos enfants. Donc, en gros, vous avez l'enfant, on va dire, qui est là, au milieu, et euh, autour, vous avez ABCDR, et il y a aussi vous, le tuteur, enfin, le parent, qui est là pour, pour accompagner. Donc, selon le niveau de votre enfant, euh, l'emploi du temps sera différent. Donc, nous, euh, mes, mes filles étaient en, en CE1, donc il y a trois enseignements, en tout cas, principaux. C'était mathématiques, français, questionner le monde, et euh, il y avait donc de l'art aussi, euh, art plastique culture etc D'abord la rentrée vous recevez donc la liste du matériel à acheter vous recevez exactement aussi les livres euh, euh, qui vont être utilisés durant euh, durant l'année ce qu'il faut savoir aussi c'est que durant toute l'année en fait il y, a des, euh, il y a chaque semaine il y a des cours à imprimer des supports à imprimer euh, voilà donc tout est bien organisé vous avez une plateforme à chaque fois on vous informe voilà les devoirs qu'il y a à faire etc mais c'est vraiment important en fait euh, de rappeler que euh, quand on choisit l'instruction en famille euh, il y a quand même un suivi euh, à, à, il y a vraiment un suivi à assurer derrière donc vous voyez les filles elles avaient cours elles avaient deux heures de cours ou trois heures selon, euh, le, le, selon le jour et euh, à présent donc il y avait les devoirs, donc il y a les devoirs à faire, vous devez renvoyer les devoirs à la maîtresse etc, donc euh, voilà c'est vraiment un, un travail on va dire euh, en, en partenariat par contre ce qui est vraiment intéressant en fait avec, euh, avec AVCDR c'est que c'est qu'il y a des classes virtuelles, donc l'enfant en fait il a une classe, il a une maîtresse, il a des camarades qu'il voit tous les jours deux ou trois heures selon l'emploi du temps, en tout cas pour le niveau du le niveau CE1 et, et vraiment les filles en fait elles étaient trop contentes, elles adoraient en fait se connecter, parler avec les copains puisque euh, ils ont des pauses et donc durant ces pauses en fait ça permet aussi de, de, de faire connaissance etc donc les filles ont vraiment accroché parce que le problème que j'avais c'est que elles ne comprenaient pas trop en fait pourquoi euh, pourquoi j'apprenais le français, pourquoi on faisait du français euh, alors que là en fait elles ont compris que oui il y a des enfants un peu partout dans le monde comme elles qui euh, qui vont à l'école euh, ou pas, comme elle qui, euh, qui, euh, qui euh, participait aux cours et qui apprenait euh, le français euh, euh, à distance. Et, euh, et ça vraiment, euh, ça m'a vraiment énormément soulagée. Le fait d'avoir en fait un intermédiaire entre euh, les cours et moi. Euh, et moi. Euh, donc les devoirs, ça se passait déjà beaucoup mieux dans le sens où euh, cela, les devoirs, il fallait les faire parce que voilà, la maîtresse a demandé de les faire, vous voyez, ce n'est pas maman. Et euh, donc j'ai vraiment trouvé ça beaucoup plus simple et les filles ont vraiment euh, beaucoup aimé en fait... Euh, beaucoup aimé ce, ce, ce, ce, cette, ces interactions avec la maîtresse ces interactions avec les élèves donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai mis ici Je pense que j'ai fait le tour en gros euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que pour notre part, on, comme je vous disais, on, on vit à Singapour donc euh, les cours avaient lieu le matin en France c'est-à-dire euh, de 8h à 10h ou de 8h à 11h du matin nous à Singapour il était 14h donc de 14h à 16h ou de euh, 14h à 17h. Euh, nous, quand on terminait, quand la classe était terminée, il était 17h et c'est vrai que euh, c'était euh, voilà, c'est toute une organisation, il fallait vite faire les devoirs pour les envoyer puisque le lendemain mes filles allaient à l'école. Donc euh, quand on était en France, euh, durant deux semaines elles ont eu cours et c'est vrai que c'était beaucoup plus dans le sens où elles avaient cours de 8h à 10h ou de 8h à 11h et ensuite j'avais vraiment toute l'après midi pour faire les devoirs tranquillement et les envoyer donc euh, euh, voilà donc c'est un élément à prendre en compte en tout cas si vous habitez dans un pays euh, avec dans, un pays qui a un décalage horaire avec la France c'est je pense un, vraiment un élément important à prendre en compte euh, quoi d'autre en fait, ça a été vraiment une expérience euh, vraiment intéressante on aurait continué si, euh, mes filles étaient restées dans la même école, mais euh, on, on a décidé euh, de, de, de, les, de les changer d'école pour différentes euh, raisons. Euh, donc là maintenant, elles vont toute la journée. Donc 8h du matin jusqu'à 16h, elles terminent à 16h. Du coup, c'était juste plus possible en fait de, de, de, de continuer avec ABCDR, puisque bah, quand elles rentrent 16h, bah, les cours sont déjà terminés là-bas. Euh, donc voilà, c'est pour ça en fait qu'on a tout simplement décidé euh, d'arrêter. Mais je pense que c'est vraiment, euh, en tout cas pour moi, c'est vraiment important de partager cette option avec vous parce que je sais qu'il y a pas mal de parents qui choisissent en fait l'instruction en famille, euh, je sais aussi que euh, des fois en fait on est un peu perdu. C'est vrai que la plupart des organismes proposent en fait un accompagnement livresque, on vous envoie les livres, on vous envoie le programme, vous faites ça avec les enfants, vous renvoyez un, un professeur qui suit etc. Euh, là on est vraiment sur une autre dimension, euh, c'est clair que c'est pas l'école, l'école en présentiel mais ça reste quand même une, une, une formule qui est vraiment proche de l'école en, en, en présentiel dans le sens où on a vraiment une maîtresse, Vous voyez euh, une, euh, on a vraiment une classe et l'enfant euh, est vraiment euh, accompagné et à euh, et cours tous les jours en vidéo, le, le, le fait d'être en classe virtuelle, d'avoir des interactions etc ça a été vraiment l'élément, enfin ça a été l'avantage le, le, on va dire le, le, vraiment la, la, le, le plus plus plus, au départ il nous a fallu euh, un allez on va dire quelques semaines pour euh, vraiment euh, bien comprendre euh, tout, les, euh, les différentes plateformes qui sont utilisées pour communiquer avec la maîtresse, les différentes plateformes qui est utilisée pour euh, imprimer les cours, etc. Mais une fois en fait que, une fois que, voilà, une fois que vous avez compris le, le truc, euh, c'est quand même assez simple, c'est pas compliqué. Euh, ce que j'ai bien aimé vraiment, c'est le suivi. Quand, euh, quand je, les, les fois où j'ai contacté la prof pour poser des questions sur certaines choses, ou euh, pour, pour avoir des informations ou autres, euh, elle est vraiment présente, elle répond. La voilà, chose qui était importante pour nous, c'était l'enseignement, en fait, c'était les vraiment les enseignements euh, qui étaient proposés et, euh, et euh, comme je vous disais vraiment euh, vous êtes sûr en tout cas avec cet organisme que votre enfant va euh, acquérir en... les enseignements qu'on attend d'un enfant en CE1. On pensait terminer l'année et éventuellement continuer euh, mais entre temps euh, c'est vrai qu'on avait visité pas mal d'écoles et que on, on, on recherchait aussi une école vraiment euh, à temps plein euh, pour les filles et donc du coup ben voilà quand, euh, quand on, on a trouvé l'école en euh, voilà, on n'a pas eu le choix en fait, on n'a pas eu le choix que de, que d'arrêter. Vraiment à partager avec vous en tout cas cette expérience parce que comme je vous disais, il euh, euh, y a pas mal de mamans qui sont en instruction en famille qui me suivent et qui me posent régulièrement des questions. J'attendais vraiment en fait d'avoir du recul pour vous faire la vidéo ABCDRE. Si Mais vous connaissez ABCDRE, n'hésitez pas à laisser euh, votre expérience ou si jamais vous avez connu à dans le dans le passé, je sais pas. Laissez votre commentaire, c'est toujours intéressant euh, pour les parents en fait d'avoir d'avoir des, des, des, des, un avis. Moi personnellement, euh, quand quand on a quand j'ai trouvé l'organisme, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment euh, rassuré en fait d'avoir euh, d'avoir des mamans qui me parlent tout simplement de, de, de, de leur expérience. Laissez en commentaire euh, votre expérience si jamais vous vous connaissez cet organisme et si jamais vous connaissez d'autres organismes. Laissez aussi vos commentaires euh, en, en barre d'information, c'est toujours intéressant d'échanger, de partager. Voilà. Écoutez encore désolé pour euh, le retard euh, pour cette vidéo avant de vous quitter je vais quand même conclure en, en vous disant en fait euh, qu'est ce qu'on qu qu fait pour le côté français puisque comme je vous disais les filles maintenant vont à l'école toute la journée mais c'est le programme en fait euh, voilà le, le, le programme local mais pour le côté français je suis retournée au Cned mais euh, avec un, un programme beaucoup plus euh, allégé puisque le Cned propose en fait un programme qui s'appelle complémentaire international pour les personnes en fait qui vivent à l'étranger euh, et euh, dont les enfants sont scolarisés mais qui veulent quand même euh, euh, garder en fait euh, le, les enseignements euh, de, de l'éducation nationale. Donc du coup, voilà, on est, euh, on est sur ça. Voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.